la maladie. Il a en revanche un effet indirect, certain, qui est la mise à l'arrêt de société, soit pour cause de maladie, soit pour cause de lutte contre la maladie. Ce virus en forme de couronne est le petit grain de sable qui se colle dans des rouages tournant à plein régime. Et des rouages, nous n'en manquions pas, à la vérité, nos sociétés se sont transformées, depuis un demi-siècle, en une infinité de rouages, ajoutés les uns sur les autres, des petits et des gros, des jetables et des irréformables, des rouages de niche et des super-rouages. Rien que dans le domaine de la santé, nous avons pu apprendre depuis quelques semaines l'existence d'agences, de haute autorités, de commissions, de délégations, de directions dont nous ignorons, ignorions tout jusqu'à présent et que nous avons ajouté au schéma que nous avions déjà en tête et qui comprenait déjà beaucoup de rouages, des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires, des services, des unités, des centres de certification, des instituts, que sais-je encore. Et ce n'est qu'un exemple, celui de la santé. Tous les secteurs de nos sociétés sont au même régime de ramification et d'intrication, en une multitude d'organisations aux fonctions diverses ou redondantes ou même contradictoires. C'est tout cela, tout cet immense rouage de rouages que le virus a grippé. Jusqu'à présent, nous considérions l'existence de cette impressionnante machinerie comme globalement bénéfique, et même comme le sommet de la civilisation. Certains nous promettaient que la spectaculaire réussite économique qu'elle avait permise justifiait de l'étendre encore au niveau d'une unique société mondiale une mécanique à taille planétaire. Nous acceptions donc d'être au service de ces machineries organisationnelles, de nous y adapter et de nous y plier. Plus profondément, nous l'acceptions parce que la machinerie nous garantissait contre les maux, parce qu'elle nous promettait même de trouver une solution à toute crainte de l'existence humaine sur cette Terre. Rappelons-nous qu'il y a à peine quelques semaines, nous avions le projet d'influer utilement sur le climat de la Terre entière. La grippe des rouages qui s'est abattue a eu une conséquence imprévue. Elle a montré la fragilité de notre machinerie. Elle a montré qu'on ne prend pas de meilleures décisions simplement en multipliant les experts et les comités. Et qu'on peut même aggraver le mal avec des organisations tournant à plein régime. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le mal déjà repéré dans les grandes sociétés totalitaires du XXe siècle qui, elles aussi, avaient multiplié les rouages et avaient tenu l'homme pour le plus petit de ces rouages. La grippe des rouages a donc fait réapparaître la responsabilité humaine dans le mal qui s'ajoute au mal du virus. Et déjà, on parle de procès, on cherche des responsables, on tente de couvrir la vérité par la communication. On camoufle les insuffisances sous les statistiques. La grippe des rouages annonce un grand mouvement de recherche de la faute ou des fautes, individuelles et collectives. Le mal du virus a fait ressurgir le mal moral à l'échelle de nos sociétés. Pour approfondir ce grand enjeu, des, prochaines, des prochains mois, nous avons choisi de nous tourner vers un, un grand rite collectif, un grand rite pour société organisée, qui est celui du rite du jour de l'expiation au Livre du Lévitique, chapitre 16, frère Renaud. « Ce sera pour vous un décret à perpétuité. Le septième mois, le dixième jour du mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun ouvrage, tant le natif que l'hôte en résidence au milieu de vous. Car c'est ce jour où on fera sur vous le rite d'expiation pour vous purifier. De tous vos péchés, vous serez purifiés devant le Seigneur. C'est pour vous un sabbat, un jour de repos, Vous vous humilierez, décret à perpétuité. Celui qui expira, c'est le prêtre Messie. Lui qui a reçu l'investiture de prêtre à la place de son Père. Il se revêt de vêtements de lin, ornements sacrés. Il fera le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre, pour l'autel. Il fera le rite d'expiation. Sur les prêtres et sur toute l'assemblée du peuple, il fera le rite d'expiation. Ce sera pour vous un décret à perpétuité d'expier pour tous les péchés des fils d'Israël une fois par an, comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Alors, euh, rite d'une importance centrale dans la loi juive, et euh, du reste, rite qui a été euh, dont, dont l'importance a. Comment dire a été euh, montré à nouveau euh, depuis quelques décennies par un, un grand anthropologue euh, euh, René Girard euh, qui, qui en a fait une espèce de pierre de touche de so, sa, sa doctrine, de sa, sa philosophie. Mais on va peut-être se, se laisser de côté René Girard pour se concentrer plus sur la, la réalité euh, en Israël de ce grand rite d'expiation. Alors. Donc on l'appelle de plusieurs noms le jour des expiations euh, ce qui est une traduction de son nom hébraïque sous lequel il est connu aussi euh, le Yom Kippour. Euh, on l'appelle aussi dans les textes grecs le jeûne euh, avec une majuscule puisque c'est euh, le jour de jeûne par excellence. Et Aujourd'hui encore euh, en Israël, euh, tout s'arrête. Tu, tu parlais tout à l'heure de notre société grippée par le virus et eh bien euh, le, euh, Israël a fait le choix collectif de s'interrompre absolument pour ce, pour ce jour-là même si par la force des choses puisqu'il n'y a plus de temple depuis maintenant assez longtemps euh, il n'y a plus de, de rites euh, opérés mais néanmoins euh, l'observance se maintient de cesser toute activité ce jour-là C'est le rite le plus important de l'année liturgique dans le monde où vivait le Christ. Il y avait bien un sacrifice quotidien, matin et soir, des sacrifices d'expiation, mais néanmoins le Yom Kippour est tout à fait à part. Pour une multitude de raisons, Alors la plus importante est la suivante, c'est que la euh, quantité de rites, de célé sacrifices célébrés tous les jours, expiait les péchés, les fautes rituelles. C'est-à-dire euh, des, des fautes rituelles qui sont souvent involontaires et souvent euh, inévitables. C'est-à-dire que la vie quotidienne euh, fait qu'on euh, se, on se, on se rend impur rituellement parce que l'on a touché un cadavre, euh, parce que les femmes ont des cycles, parce que les hommes peuvent avoir des pertes nocturnes. Bref, euh, toutes ces fautes-là sont euh, des fautes rituelles, mais du coup qui, qui ne sont pas des péchés stricto sensu. Hein, ce sont, il vaut mieux dire fautes rituelles. Bon. Euh, en revanche, euh, Israël savait bien que se distingue tout à fait une catégorie de péchés qui n'ont rien de rituel, qui sont spécialement regroupés sous trois chefs d'accusation spécifiques. Euh, qui sont, en fait, le, le meurtre, l'inconduite euh, sexuelle euh, et l'idolâtrie. Là, il s'agit d'authentiques péchés au sens où nous-mêmes l'entendons euh, et euh, de, la jurisprudence juive ancienne a eu tendance à y inclure également euh, l'oppression des pauvres qui était un peu mis sur le même plan que ces trois péchés-là, ces trois chefs, disons, de, de, de péchés-là. Or ces péchés-là ne sont pas remis par les sacrifices quotidiens. Et le yom kippour, c'est le seul jour où les, sacrifices, les péchés, qui sont véritablement les fautes morales, peuvent être remises par une mensuétude de Dieu, qui évidemment n'empêche pas qu'il faut aussi réparer, etc. Mais néanmoins, la, la faute elle-même, est expié par ce sacrifice annuel. Donc du coup, c'est un sacrifice. On voit puisqu'il expie dans un seul sacrifice annuel toutes les fautes du peuple. C'est par excellence une liturgie communautaire. C'est un aspect absolument décisif du Yom Kippour, puisque le, le grand prêtre, ce jour-là, accomplit une multitude de services pour lui-même et pour le peuple. Euh, alors, euh, il y a, c'est un rituel du coup d'une complexité inouïe, avec des euh, rites euh, qui ne sont célébrés que ce jour-là dans l'année. C'est pour ça que le grand prêtre s'isolait pendant une semaine dans une pièce spéciale avant de le célébrer pour répéter le rite hein euh, dans une pièce spéciale du, du temple, la chambre des daphnemos. Et euh, il, euh, donc il répétait, euh, il devait euh, alors au cours de la liturgie qui durait toute la journée. Euh, il, euh, il changeait quatre fois de vêtements, euh, il se lavait dix fois les mains. Hein, voilà quelque chose qui nous rappelle un petit peu notre, <rire> notre quotidien actuel euh, euh, en temps de virus. Euh, simplement, euh, vous voyez, on voit bien qu'il y, y, y a des correspondances. Hein. Et, euh, donc, il se... Et puis, alors, il y avait des rites spéciaux. En particulier, euh, il prononçait une confession des péchés pour lui-même et euh, au nom du peuple, et le peuple confessait lui-même ses péchés aussi dans le, de, lors de, des rites qui avaient lieu en face de lui. Et puis d'autres rites, en revanche, euh, étaient absolument réservés aux grands prêtres euh, qui rentraient pour cette seule fois de l'année dans le sein des Saints. Et euh, c'est ce, le seul jour de l'année où... Le Saint des Saints était admis à une seule personne, d'ailleurs. Du coup, il commençait, semble-t-il, par faire le ménage, hein, puisque comme il n'était pas allé depuis l'année précédente, bah, il y avait des toiles d'araignée, choses comme ça, hein, et donc il fallait euh, nettoyer. On dit même qu'il portait une corde à la taille, euh, au cas où euh, il, euh, il aurait eu une crise cardiaque pendant qu'il accomplissait les rites à l'intérieur, que l'on puisse le retirer sans profaner le Saint des Saints. Alors tout cela, évidemment, euh, nous est à la fois étranger et en même temps, devrait nous être aussi profondément familier. Le Saint des Saints étant la demeure, euh, enfin, la résidence de, de l'Arche d'Alliance, euh, là où Dieu est présent, eh bien on n'y accède pas euh, comme ça. Euh, il faut euh, toute une préparation complexe et là, euh, on voit bien que les péchés empêchent d'être admis devant la sainteté du Seigneur. Parce qu'en en fait, ce que tu décris là, c'est vraiment, un, et puis on, les, les rites eux-mêmes, c'est une cérémonie collective, si l'on peut dire, d'extraction du péché, une fois par an, euh, voilà. d'où le sens des rites peut-être de purification, euh, oui. euh, de même qu'on prend, alors ça serait le bain annuel, hein, oui. euh, le, le bain annuel dans lequel on s'extrait du péché, et euh, c'est pas seulement s'extraire, c'est euh, purification pour se préparer, mais aussi présentation de ce péché à Dieu pour qu'il voilà. le prenne. Exactement. Il y a une supplication. Tout à fait, c'est-à-dire que il faut, le, le but du homme qui et ça c'est très réaliste, c'est bien d'extraire le péché, en effet, de, de, de l'enlever du milieu du peuple euh, où il s'est infiltré par, les, par des fautes qui sont personnelles et communautaires. Et. Euh, ça c'est tout à fait important, il y a des rites, alors c est, c est, il y en a même un rigolo que je ne résiste pas à, je ne résiste pas à vous citer, euh, c'est qu'au euh, moment où il rentre pour la première fois dans le sein des Saints, le grand prêtre se livre à une manœuvre, manœuvre acrobatique, puisqu'il doit prendre une pelle euh, dans laquelle se trouvent des braises et des charbons, pour faire fumer l'encens, et en même temps il doit avoir l'encens, euh, il doit le prendre en fait par poignée dans les deux mains. Donc pour tenir la pelle avec les charbons, ce n'est pas évident. Donc manifestement, il la met sous l'épaule ou alors parfois, il semble même que peut-être il la tenait dans la bouche. Et donc, c'est dans cette... donc, on comprend pourquoi il fallait une semaine de, de, de, de répétition pour pouvoir effectuer cette manœuvre tout à fait extraordinaire. Alors... Tout est montré là-dedans pour vraiment en faire un rite spécial. On le voit dans... Il y a une très belle description de la liturgie du Yom Kippour à la fin du livre de Ben Sirah, au chapitre 50, où Ben Sirah s'extasie du grand prêtre Simon qui rentre derrière le voile au milieu des nuées d'encens. C'est une référence manifeste à cette, au jour des expiations. Et qui ensuite vient, ayant extrait le péché, bénir le peuple et tout le monde se prosterne devant lui et, euh, et chante des hymnes d'action de grâce au Seigneur. Donc là, euh, il faut vraiment le prendre comme l'expression d'une profonde piété dans laquelle euh, la, les péchés sont connus, euh, reconnus, confessés, euh, en toute humilité, de façon à, à, eh bien, à permettre euh, au peuple de, bah, de, se, de, se, de se rendre saint et d'expérimenter la joie, de se présenter devant Dieu euh, et euh, pour être admis en sa présence. Et la, le Yom Kippour est suivi par la fête des Tentes, qui est aujourd'hui encore d'ailleurs la principale fête du calendrier liturgique euh, juif. Euh, et et euh, on voit bien qu'on rend grâce à Dieu pour, cette, pour ce rite qui a permis de se défaire d'une de, de, de, faute à la fois personnelle et collective. Alors, frère Renaud, en quoi est-ce que ce, ce grand jour de l'expiation euh, nous intéresse à la fois pour notre propos, euh, en quoi est-ce que ce grand rite nous, nous instruit sur l'espérance et, euh, et j'imagine qu'il nous instruit nécessairement par son rapport avec le Christ. Alors, en fait, le, le rapport de ce rite avec l'espérance, euh, c'est que le, comme c'est le rite qui peut-être a le plus profondément imprégné euh, le le Christ dans sa, dans sa mission, euh, il avait euh, conscience que son sacrifice de Pâques euh, allait accomplir cette expiation définitive, non plus une fois par an, mais une fois pour toutes, euh, et qui permettait de rien moins que de rouvrir l'espérance pour l'homme. Euh, euh, L'épître aux Hébreux euh, donne une, une explication basé sur le, le, le, un commentaire en fait, du rituel de Yom Kippour, euh, en interprétant la Pâque du Christ euh, au Vendredi Saint comme l'accomplissement de ce dont le, le Yom Kippour était la figure, euh, avec une, une expiation pour tout le peuple, et non seulement pour tout le peuple, mais pour tous les hommes, et qui est accompli une fois pour toutes par Jésus qui est à la fois le grand prêtre, euh, l'offrande sacrifiée euh, et puis l'autel. On a vu que, d'ailleurs, le, le rituel de Lévitique 16 précise bien que l'expiation vaut à la fois pour la demeure, ce qui nous ramène à ce que nous disions l'autre jour sur euh, euh, Salomon qui euh, consacre la, la maison elle-même comme maison de prière, et également un sacrifice d'expiation pour l'autel, de façon à ce que sur ce, le sacrifice qu'on offre sur cet autel soit agréable au Seigneur. Donc on voit qu'ici, il y a toutes ces médiations, en fait, qui sont incluses euh, inclus dans l'expiation euh, pour, euh, pour bah, ouvrir, en fait, euh, l'espérance. Ce que le Christ fait en lui-même, comme un grand prêtre dans la Passion, il le fait en lui-même, c'est-à-dire dans son corps, et, et, et donc ce corps devient euh, temple, et, euh, et, le, et, et, et, et il le fait pour tout le peuple, donc exactement comme le décrit Lévitic Lévi finalement. Exactement. C'est-à-dire que le, le, si on regarde même de près, c'est l'ensemble d'évangiles de saint Luc qui est inclus dans une liturgie de Yom Kippour. Puisque le discours du Christ dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4, lorsqu'il lit le prophète Isaïe, euh, à savoir qu'il va ouvrir l'année de grâce, c'est la lecture liturgique juive pour Yom Kippour. Euh, et, et ouvrir l'année de grâce, c'est logique, puisque On remet les compteurs à zéro, voilà. Et d'autre part, euh, à la fin de l'évangile, au moment de l'ascension, la, euh, on dit que Jésus euh, se, se bénit euh, les assistants qui se prosternent et euh, il, il lève les mains sur eux, ce qui est exactement l'attitude la, du grand prêtre en Syracide 50, donc de, du grand prêtre Simon. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, chez Saint Luc, le ministère de Jésus dure une année. Donc en fait, c'est une année qui est une grande année, une année définitive, l'année de grâce, vraiment. C'est tout le rituel. Du coup, on voit bien la logique très profonde de l'évangile de Saint Luc. C'est que Jésus commence son ministère, il l'ouvre par une liturgie de hum qui il le ferme par une liturgie de hum qui parce que, justement, il a rouvert le ciel. Euh, et donc son ascension rouvre le ciel et, euh, et donc lui permet évidemment d'y accéder et d'y entraîner tous ceux qu'il bénit, puisque c'est là où la, la typologie avec Yom Kippour est importante, c'est un, un service qui est accompli pour tout le peuple. Euh, et donc là, c'est véritablement ce, l'enjeu de la liturgie de, enfin de Yom Kippour, c'est tout simplement l'espérance par excellence, celle d'entrer dans la nouvelle création dans le sanctuaire du ciel, euh, par la vertu de la passion de Jésus, comme on le célèbre pendant la semaine sainte. Et donc, euh, en fait, on, si on se replace dans la, la, la, la position de, de ces juifs pour Yom Kippour, ils, ils, ils attendaient impatiemment, au fur et à mesure que l'année passait, les, les, les fautes s'accumulaient, et donc on attendait Yom Kippour pour en être délivrés, pour le, le, le, les présenter au Seigneur et, et, et être remis euh, collectivement. Et en fait, de la même façon, euh, nous, nous nous confions au Christ, notre grand prêtre, simplement la, la libération qu'il fait, ce n'est pas simplement une libération pour cette année, mmh. c'est la libération définitive puisque c'est la libération pour la vie éternelle. C'était ce, ce chemin de la vie éternelle qui était bloqué à cause du péché, et que le Christ rouvre. Donc, c'est cette réouverture du chemin du ciel, et c'est ce qui, c'est ce qui nous donne l'objet de notre espérance. Exactement. Elle se et rouvre vous... effectivement alors qu'elle était bloquée par l'obstacle par du péché. Alors, ce qui est très riche dans ce rapport avec la loi juive, c'est cette conscience très vive que ce qui nous empêche d'accéder au sanctuaire d'en haut, c'est-à-dire ce qui nous empêche de donner un contenu concret à notre espérance, ce sont bien les fautes morales. <rire> et et euh, en particulier, ces trois chefs d'accusation, qui sont euh, enfin, les quatre, l'oppression le, des pauvres, l'idolâtrie, l'inconduite sexuelle et le meurtre. Ça, ce sont des obstacles. Hein. Ce sont... Voilà les obstacles qui nous empêchent d'accéder euh, à Dieu. Frère Éric, un, un regard patristique sur, euh, sur cette, euh, cette liturgie. Un regard patristique sur cette entrée, cette entrée du, du grand prêtre, cette entrée du grand prêtre qui correspond à notre sortie, à la sortie de notre condition de pécheur et à cette sortie du mal de nos propres péchés. Et c'est ainsi, par l'entrée du grand prêtre, que les péchés du peuple sont remis. On, on l'a bien, bien compris grâce à, à, ce que, à ce que tu nous as dit, frère, frère Renaud, et à, à l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, dans, dans cette entrée du grand prêtre, met en valeur la place du sang. Origène, quand il commente ce, ce chapitre 16 du Lévitique, va mettre en valeur, à côté de, de la place du sang, qui, qui, qui bien sûr qu'il qui, qui, qui, qui honore, un autre petit détail sur lequel je, je vous propose de, de, de nous arrêter, puisqu'il il permet en quelque sorte de, de signifier matériellement cette, ce mouvement que nous suivons depuis plusieurs, de, plusieurs semaines, ce, ce mouvement de l'espérance, qui est toujours une, un, un itinéraire d'en bas, vers, vers le ciel. Origène écrit à la fois un commentaire du Lévitique, nous n'en avons pas beaucoup de, de traces, en revanche, nous avons, grâce à des traductions latines du début du 5e siècle par Ruffin, nous gardons souvenir de ces homélies sur le Lévitique. On est dans un, donc dans un autre genre, non pas le genre du commentaire exégétique, mais dans le genre de l'homélie de l'exhortation dans, ce, dans cet extrait que je, que je vais vous lire grâce, à, grâce au texte de, de, de Ruffin ce ne sera pas le mot expiation qui, qui, qui sera mis en valeur pour ce jour, pour cette fête mais le mot de propitiation et, et dans toute toute la, la tradition patristique latine c'est ce terme là de propitiation qui repose vraiment sur l'idée de demander de supplier alors que expiation s'enracine plus dans une dimension de, de piété de purification c'est le mot de propitiation qui permet d'entrer vraiment dans, dans, dans ce texte-là, en tout cas par le prisme de, de Ruffin. Et du coup, on, on retrouve un petit peu cette idée que tu disais à partir de l'hébreu, où c'est vraiment seulement la mensuétude de Dieu qui permet euh, d'enlever ses péchés, de, de les sortir, en quelque sorte. On décharge son fardeau. On décharge son fardeau. Mais pour décharger son fardeau, on se repose... Que sur, on ne peut que se reposer sur la, la miséricorde de, de Dieu. Par exemple, chez Augustin, c'est flagrant le terme d'expiation à 11 occurrences contre 280 pour propitiation. Donc c'est vraiment, pour toute la, la patristique latine, le terme de propitiation, où on supplie vraiment Dieu qu'il se rende proche, et comment Dieu se rend proche Eh bien, en, en écartant de nous nos, nos péchés. Un jour de propitiation est nécessaire à tous ceux qui y ont péché. C'est pourquoi il existe parmi les solennités de la loi qui contiennent les figures des mystères célestes une solennité qu'on appelle le jour de propitiation. À présent, le, le détail. Ce détail, c'est celui du, du verset 12 du livre du, de ce chapitre 16 du Lévitique. Le grand prêtre, comme tu l'as bien décrit, frère Renaud, n'entre pas les mains vides. Il doit entrer avec des charbons. Je vous relis le, le, le verset 12. Il prendra aussi l'encensoir garni de charbon du feu de l'autel placé devant le Seigneur. Il remplira ses mains de l'encens habilement composé et il le portera au-delà du voile intérieur. Et il mettra l'encens sur le feu devant le Seigneur. C'est ce détail-là qui, qui va intéresser Origène. Qui d'entre nous est-il assez disponible et prêt pour offrir au pontife, sur le point d'entrer dans le sein des Saints, une composition d'encens Car il est nécessaire que chacun de nous fasse une offrande au tabernacle de Dieu, une offrande faite en habits pontificaux, mais une offrande qui monte par les mains du pontife vers Dieu même, en suave odeur. Donc le pontife, notre Seigneur et Sauveur, ouvre ses mains et veut recevoir de chacun de nous une composition d'encens fin. Nous sommes dans l'obligation de chercher des variétés d'encens. Debout, aujourd'hui encore, se tient notre pontife véritable, le Christ. Il veut qu'on remplisse ses mains d'une composition d'encens fin, d'un mélange d'encens fin supérieur. Il examine ce qu'offre chaque église qui est sous le ciel, avec quelle intégrité et quelle conscience elle compose son encens, à quel point elle le rend fin, c'est-à-dire la manière dont chacun de nous met en ordre ses œuvres et dont il explique le sens et les paroles des Écritures. Et le ministère des anges ne fait pas défaut aux fonctions de ce genre. Car les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Ils mettent leurs soins et leur attention à découvrir en chacun de nous ce qu'ils peuvent offrir à Dieu. Ils regardent et scrutent at attentivement l'âme de chacun de nous pour voir si elle a une disposition telle, une pensée si sainte qu'elle mérite d'être offerte à Dieu. Origène continue sa, sa méditation pour essayer d'affiner encore cet encens-là. Qu'est-ce que cet enfant Cet encens que le grand prêtre peut conduire jusqu'à l'intérieur du sanctuaire Quand tu te convertiras en gémissant, alors tu seras sauvé et tu sauras où tu te trouves. À partir d'Isaïe, au chapitre 30. Et si tu dis toi-même tes péchés le premier, je t'exaucerai comme un peuple saint. Tu as entendu. « Même si tu as été pécheur, tu es désormais appelé saint. Donc, nul désespoir pour ceux qui sont touchés de repentir et se convertissent au Seigneur. La malice de leur fautes ne l'emporte pas sur la bonté de Dieu. » Et voilà le, le sens que donne Origène à, à, à ces charbons et à, et à cet encens qu'il faut préparer. C'est la confession de nos péchés. C'est la confession de nos péchés qui permet de eh bien au, au, au, à, à ce péché d'être d'être d'être extir, extirpé alors je oh ne peut-être pas la lecture simplement pour euh, pour suggérer une des, des pointes de ce commentaire d'origine c'est qu'il considère vraiment que chaque, chacun de nous donc avons cette, euh, cet encens disponible puisque c'est la confession de nos péchés et il s'appuie pour cela sur la, la citation de, de Pierre « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal une nation sacerdotale et c'est pourquoi vous avez accès au sanctuaire De plus, chacun de nous a en lui son holocauste et il embrase l'autel de son holocauste pour qu'il brûle toujours Pour moi, si je renonce à tout ce que je possède si je prends ma croix pour suivre le Christ, j'offre un holocauste à l'autel de Dieu. Considère l'ordre admirable des rites. Le pontife, à son entrée dans le sein des saints, porte avec lui le feu de cet autel et prend l'encens de ce sanctuaire. La... Origène insiste vraiment par rapport au, à, à l'Évitique. Il insiste vraiment sur l'acte intérieur de conversion et je dirais sur l'acte d'espérance. C'est-à-dire qu'on sait qu'on qu est pardonné, à condition de se convertir, de se présenter devant le Seigneur, de présenter ses fautes et ses bonnes œuvres. Parce que c'est quand même aussi à partir des bonnes œuvres que l'encens fin hein, euh, euh, monte vers Dieu et est agréable et justifie le, le pardon. Bien. Donc... Il insiste vraiment sur ce, ce travail de la grâce, de l'espérance, qui, qui nous redonne courage pour nous retourner vers le Seigneur et nous présenter avec ses péchés pour, les, pour, pour, pour que Dieu les prenne. Oui. Et beaucoup moins sur la dimension de, de peine ou de rétribution ou oui. de, euh, de, de ce qui était euh, de, de l'empreinte oui. du mal oui. dans la vie humaine. Oui. C'est ça ce qui est intéressant. Oui, je crois qu'il qu'on retrouve complètement chez lui le, le schéma suggéré par Frère Renaud à partir de l'Évangile selon Saint-Luc. On a vraiment cette idée d'une église terrestre qui, en son entier, est un peuple sacerdotal, et le seul qui entre dans le sanctuaire, c'est le Christ par son ascension. Et donc du coup, ça je le sais, par ma confession de foi, et donc ce que je peux faire, moi, c'est de m'associer, de, de, de enfin, de donner mon encens et de donner mes charbons à celui qui, une fois pour toutes, mm. a fait cette entrée, mm. pour qu'une fois pour toutes, euh, le peuple, l'humanité, soit racheté soit sauvé de ses péchés. C'est vraiment une lecture chrétienne oui. de ce Lévitique. Oui, oui, oui. C'est une lecture où on a l'assurance oui. de l'espérance. Voilà. Mm. Il y a vraiment cette assurance de l'espérance, et, et qui est signifiée par ce, par ce petit geste que, que voit peut-être le seul, presque origène à son époque sans doute, avoir cette idée ben, de du prêtre qui entre avec l'encensoir et euh, l'appel à charbon. Non, en fait, il connaissait très bien le, il connaissait très bien le rituel et ça c'est impressionnant, c'est-à-dire que euh, le, le -ce qu quel, quels ont été les, ces canaux, je ne sais pas, c'est avec des euh, peut-être des rabbins qui lui ont expliqué ou des choses comme ça. Mais en revanche, il connaissait euh, très bien ce, ce rituel de yom kippour. Et On voit chez Stertulien aussi l'épître de Barnabé. Euh, en fait, euh, voilà. On, y a, et du coup, on sent qu'ils ont médité profondément sur sa signification. Il mm -hmm. y a une véritable euh, je comprends, interprétation anthropologique et religieuse de la signification du geste mm -hmm. qui est assumée dans, le, dans la foi chrétienne. C'est sans doute là une, une influence du judaïsme aussi, d'Alexandrie. Euh, non Oui, euh, il y a sans doute le texte de lui... Philon qui est derrière aussi, euh, entre... Mais il semble qu'il ait aussi une connaissance du judaïsme palestinien, hein, puisqu'il était, euh, il habitait à Césarée, et donc euh, là il avait, c'était, il est contemporain des très très grands docteurs du Talmud en fait. Donc euh, il a forcément eu des liens avec eux d'une manière ou d'une autre. Enfin, voilà. Donc euh, vraiment euh, chez Origène, on, on voit cette un peu cette, cette transformation du sens de l'expiation vers euh, la, la, la propitiation. Oui la, oui, la propitiation. Oui, oui, oui. oui. Qui, qui n'a de sens que dans un régime de participation au grand À, euh, à l'expiation voilà, du, voilà, ouais. du Christ. Dans le Christ qui a fait l'expiation, oui. pour nous, ça devient une, euh, une, une, une offrande, une, oui. une, une, une présentation, oui. un, un, une conversion intérieure une conversion, parce que l'espérance est là. Je pense qu'au sens littéral, on pourrait parler, on pourrait utiliser le terme vraiment d'expiation pour l'œuvre seule du Christ, et pour ceux qui y participent, le terme plutôt de propitiation, ou par l'expiation du Christ, on se rend Dieu propice et proche. Je vais poursuivre avec, euh, avec ce, des aperçus de saint Thomas d'Aquin qui, qui vont en fait rejoindre nos, les deux aspects que nous, nous avons vus. Euh, D'abord, en quoi est-ce que ce, ce rite d'expiation nous intéresse Eh bien, euh, je me réfère ici à un petit texte où saint Thomas explique que le fait que ceux qui ont l'espérance n'arrivent pas à rechercher la béatitude provient d'une défaillance de leur libre-arbitre parce que leur libre-arbitre place l'obstacle du péché face à l'espérance. Et il ajoute, cela ne vient pas d'une défaillance de la puissance divine ou de la miséricorde divine sur laquelle s'appuie l'espérance. Donc, la miséricorde divine ou la puissance divine, elles sont là, elles peuvent remettre tous les péchés, mais pour nous, pour notre volonté, nous avons une réticence à nous confier à cette miséricorde, à nous confier à la puissance et à, à, à avoir la certitude de la, de la puissance de cette miséricorde, parce que le péché vient comme obstruer le regard vers le Ciel, que nous apporte l'espérance. Et donc, le péché, c'est le premier obstacle à l'espérance. C'est celui qui bouche la vue. Et c'est vrai que, quand on est obsédé par ses fautes, eh bien, cela bouche la vue de, euh, de, de la miséricorde, du salut que Dieu nous présente. Et euh, il me semble qu'on peut entendre ici le péché de manière très large comme tout ce qui nous détourne de l'amour de notre bien. Hein tout ce qui va empêcher que l'on va être dans ce dynamisme intérieur de la recherche du bien, c'est cela qui va, en fait, briser en nous l'espérance. De sorte que ça peut être aussi bien des vices, c'est-à-dire des habitudes mauvaises qu'on a entretenues, euh, je ne sais pas, le, le besoin de consommer, se euh, complaire dans la médisance, tout cela euh, peut être un obstacle à l'espérance. On a aussi les mauvaises <coughs> manières de penser parce qu'on pense mal sur le bien, on, on, on a une mauvaise idée de ce qui est bon, parce que, par exemple, on s'est laissé avoir par euh, des idéologies ou on a absorbé les idées toutes faites sur le bien et le mal que euh, les médias nous dispensent en permanence et qui sont actuellement les, les premiers empêchements à la raison, puisqu'on nous prémâche en nous disant ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. On peut aussi penser aux influences néfastes auxquelles nous accordons de l'attention, le fait de reconnaître comme autorité, c'est-à-dire qu'on écoute telle ou telle personne qui, qui nous transmet une certaine manière de, de voir le bien et de, de, ou plus exactement de ne pas voir ce qui est bien. Hein ou aussi des lois mauvaises ou des structures sociales qui elles-mêmes bloquent l'accès au bien et qui donc sont devant nous comme des obstacles à l'espérance. Et puis enfin, on peut citer les difficultés de la vie qui peuvent s'accumuler sans d'ailleurs qu'il y aille nécessairement de notre faute. Euh, on peut avoir beaucoup d'obstacles dans sa vie qui vont se placer face à, à l'espérance, face au bien que l'on espère, et puis qui vont nous faire voir la vie d'une manière très sombre et, et, et, et, et nous faire perdre l'espérance. Euh, oh, on peut aussi citer, euh, enfin, le, le fait d'avoir cru que l'homme pouvait atteindre le bonheur par lui-même. Euh, cette illusion que c'était à nous-mêmes de nous sauver, c'est ce qui en même temps nous, nous détourne du bonheur, c'est un péché qui nous détourne du bonheur. Et donc, euh, re regardons plus précisément comment est-ce que toutes ces formes de péché peuvent se former un obstacle face à l'espérance. Je cite un autre texte de Thomas. « Ce qui, dans l'intelligence est affirmation, affirmation ou négation, se retrouve dans l'appétit sous la forme de la poursuite et de la fuite. Quand l'intelligence approuve, affirme, eh c'est exactement comme quand notre volonté désire. Et au contraire, quand l'intelligence refuse, c'est exactement comme quand la volonté s'enfuit, cherche à, à éviter un mal. Et de même, ce qui est dans l'intelligence vrai ou faux, se retrouve dans l'appétit comme bien et mal. Or, dans notre intelligence, l'estimation vraie que nous pouvons avoir de Dieu, c'est que de Dieu provient le salut de l'homme, qu'est est donné au pécheur la remise de sa faute, et donc l'homme espère, à condition que dans son intelligence, il estime que Dieu est celui qui est là, pour remettre la faute, est celui qui peut sauver. Si, au contraire, l'homme perd cette, euh, cette conscience que de Dieu vient le salut, ou cette conscience que la remise des, du mal, du péché, de la faute est faite par Dieu, à ce moment-là, il a une fausse opinion de Dieu, de sorte qu'il ne se convertit pas à lui, lorsqu'il fait l'épreuve du mal ou de la faute. Et c'est pourquoi le mouvement de l'espérance est celui qui est conforme à la juste estimation de ce que Dieu remet les péchés et de ce que Dieu est celui qui nous sauve. Il n'y a d'espérance que là où on reconnaît que Dieu est celui qui nous sauve, est celui qui remet les péchés. Au contraire, si on n'a on a pas cette juste estimation, eh bien, Cela veut dire que, au contraire, on ne va pas trouver de solution à notre faute. On ne va pas voir d'issue au mal qui nous afflige. Et donc, on va se mettre à désespérer. La vie qui est trop lourde à porter, c'est cela qui est désespérant. Et elle est trop lourde à porter parce que le poids du mal dépasse la raison de vivre et le bien que on, on pourrait viser. On n'a plus donc le désir du bonheur, et euh, c'est ce poids qui est en face de l'espérance qui bloque l'espérance. D'où, et j'ai fait cette petite introduction, pour revenir à la question de ce jour de l'expiation. Parce qu'on a bien vu qu'effectivement, l'importance de ce jour de l'expiation, c'était précisément, si l'on peut dire, de remettre ses compteurs à zéro, pour à nouveau retrouver une, une espèce de légèreté euh, à vivre. Hein. Euh, euh, comment, Dieu est -ce que, euh, comment Dieu nous libère-t-il du péché Eh bien on voit que dans l'ancienne alliance et le jour de l'expiation est là pour nous le montrer cela se faisait par des sacrifices et les sacrifices ils apportaient, dit Thomas un certain remède euh, remède quelquefois approprié, dit-il, aux impuretés de la chair fixées par la loi, les fautes rituelles, les sacrifices du quotidien que l'on faisait au Temple, justement à cause des impuretés rituelles. Bien. Mais, ajoute Thomas, ces sacrifices n'avaient euh, aucun pouvoir d'expier l'impureté de l'âme, mmh. qui est l'impureté de la faute, car l'expiation des péchés ne pouvait se faire que par le Christ qui a porté le péché du monde. Je cite toujours Thomas « Ce que les cérémonies de la loi ancienne expiaient des impuretés corporelles était en figure de l'expiation des péchés qui fut accomplie par le Christ ». Et donc, la méthode de Thomas consiste à regarder Lévitique XVI, à lire le, le rituel et à commenter en disant « donc Je pars d'un rituel très concret, très pratique, pour des fautes très précises et je vais chercher dans ce rituel concret la raison spirituelle, qu'est-ce qui était visé par ce rite, qu'est-ce que visait à préparer ce rite du point de vue de, de la libération spirituelle, et enfin, je regarde comment le Christ a réalisé cette libération. Donc, faisons cette ce avec Thomas, faisons ce, reprenons ce, ce rite en le suivant et en faisant cette triple euh, lecture, on regarde ce qui est prévu, on, on voit spirituellement ce qu'il y a derrière, et enfin on comprend pourquoi le Christ a fait ce qu'il a fait. Alors, euh, puisque, comme le remarque l'apôtre, la loi établissait comme prêtre des hommes qui n'étaient pas sans faiblesse, il fallait qu'il y ait un rite pour le prêtre lui-même, qui avait besoin de purification, mmh. et un rite pour le peuple. Il pouvait pas y avoir un rite simplement pour le peuple. D'où les deux aspects de ce rite. Il fallait d'abord que le prêtre offrit pour lui-même un veau pour le péché, en mémorial du péché commis par Aaron lorsqu'il avait façonné un veau d'or. Puis, un bélier serait offert en holocauste, où l'on signifierait que la charge du prêtre qui est symbolisé par le troupeau, par le bélier, c'est-à-dire le bélier et le chef du troupeau, est ordonné à l'honneur de Dieu. Donc, le prêtre euh, offre un, un veau en, à cause de la faute du, du veau d'or, de l'adoration du veau d'or par Aaron, et il offre un bélier à cause de sa charge de prêtre qui va devoir expier pour le peuple. Bien. Ensuite, « On offrait pour le peuple deux boucs. L'un était immolé pour expier le péché de la multitude. En effet, dit Thomas, Thomas qui le dit, le bouc est un animal puant dont les poils servent à faire des vêtements irritants. Était ainsi signifié l'infection, la saleté et le côté rêche des pêcheurs. Le sang du bouc immolé, était alors apporté en même temps que le sang du veau dans le sein des saints du temple et on en aspergeait tout le sanctuaire pour signifier que la tente était nettoyée des impuretés des fils d'Israël. Quant au corps du bouc et du veau qui étaient immolés pour le péché, il fallait les brûler pour montrer la consumation du péché. Hein, donc tout est fait pour montrer comment le péché, de, quel, de quelque manière spirituellement, Dieu le, le prend hein, et l'efface et le détruit. Mais on ne, faisait pas la, la, euh, on ne brûlait pas sur l'autel, on brûlait euh, là où on brûlait habituellement les holocaustes, euh, il était brû, prescrit de brûler hors du camp en détestation du péché c'était la pratique, toutes les fois que l'on immolait un sacrifice pour un péché grave ou pour la multitude des pécheurs. » Donc voilà le, le signe de, de péché hors du temple, hors du camp, euh, c'était parce que c'était le péché de la multitude. D'autre part, deuxième bouc, euh, le, celui qui n'était pas immolé dans le temple, l'autre bouc était envoyé dans le désert, non pas pour l'offrir aux démons, car il n'est pas permis de leur immoler quoi que ce soit, au contraire, dit Thomas, des païens qui adoraient les démons dans les déserts, mais pour indiquer l'effet du sacrifice. C'est pourquoi le prêtre imposait la main sur la tête du bouc, en lui confiant les péchés des fils d'Israël, comme si le bouc pouvait déplacer ses péchés avec lui vers le désert, où il serait dévoré par les bêtes sauvages, en portant de quelque manière sur lui la peine pour les péchés du peuple. On exprimait ainsi qu'il portait les péchés du peuple, soit parce qu'en le relâchant, on signifiait la rémission des péchés du peuple, soit parce qu'on avait attaché sur sa tête une feuille où étaient inscrits tous ses péchés. Donc on voit ici, euh, Thomas distingue hein, avec le rite, il y a ce qui est nécessaire pour le prêtre, pour sa, euh, pour sa faute et pour sa peine, et ensuite il y a ce qui est, né ce qui est nécessaire pour le peuple, pour sa faute et pour sa peine. Euh, et comme ça, tout le péché est saisi par le rite de l'expiation. Si maintenant, je continue, si maintenant on se tourne vers l'explication en figure de tout cela, c'est-à-dire l'annonce, qu'est-ce que ce rite annonçait On voit que le Christ était signifié à la fois par le « veau en raison de sa force, par le bélier, puisque le Christ est lui-même le chef des fidèles, et par le bouc, puisqu'il s'est fait semblable à la chair de péché, dit Romain 8. Le Christ lui-même fut immolé pour les péchés tant des prêtres que du peuple, parce que par sa passion, tant les grands que les petits ont été purifiés du péché. Et le sang du veau et du bélier était porté dans le sanctuaire par le grand prêtre parce que, par le sang de la Passion du Christ, nous est montré l'entrée dans le royaume des cieux. Voilà la source de notre espérance. Et les corps, quant à eux, étaient brûlés hors du camp parce que le Christ a souffert hors des portes de la ville. Et le bélier, qui était relâché dans le désert, pouvait signifier deux choses. Soit la divinité du Christ, parce que la divinité du Christ se teint à distance de l'homme Christ en train de souffrir pendant la Passion, non pas parce qu'il aurait changé de lieu, parce qu'il se serait séparé, mais parce qu'il contenait sa puissance, il permettait à l'humanité du Christ de souffrir, comme ce bélier qui va être envoyé dans le désert pour être détruit. Le, le, le Christ a laissé sa chair être soumise à la mort hein, et à la Passion. Mais il pouvait signifier aussi, ce bélier, la concupiscence des choses mauvaises que nous devons chasser de nous, tandis que nous avons à immoler à Dieu la concupiscence des choses vertueuses. » Donc, on voit comment tout ce rituel est ressaisi dans la perspective du Christ, où tout, en fait, est là pour tous les détails, viennent nous montrer que le Christ sait précisément ce qu'il a fait. Mais on voit ici que, à la différence d'Origène, Thomas insiste sur le fait que tous ces rites, en fait, visent vraiment de prendre le péché et de nous en délivrer. C'est vraiment ça qui devient pour, pour, pour, qui est pour Thomas l'essentiel. Je cite un texte pour finir. Euh, « Le Christ est mort hors des portes de la ville, d'abord pour que la vérité réponde à la figure qu'il annonçait, c'est-à-dire au jour de l'expiation. Car le veau et les béliers qui étaient offerts dans le sacrifice le plus solennel pour l'expiation de toute la multitude était brûlé hors du camp selon les prescriptions de Lévitique XVI. Donc on voit dans cet autre texte combien le Christ en fait veut euh, euh, cette, ce, cette passion et il va l'assumer jusqu'à même être condamné euh, sur le Golgotha avec d'autres condamnés dans le lieu du désert, le lieu de la solitude euh, euh, pour expier le péché de la multitude, ce, ce sacrifice pour la multitude. Bien. Et donc, il me semble qu'on retrouve hein, chez, chez Thomas de, euh, euh, les, ce, cette, cette lecture de Lévitique 16 comme rouvrant la porte de l'espérance, parce qu'effectivement, il a pris sur lui ce péché, il l'a détruit comme un bélier, il a versé son sang comme, euh, le, euh, comme, euh, il a détruit comme le bouc, il a versé son sang comme le bélier ou comme le veau et, euh, et il nous a de ce fait rouvert le chemin de l'espérance. Magnifique, il a bien vu tous les détails en plus. Alors il s'attache beaucoup aux détails, oui, bien alors bien que, sûr, oui. mais oui. de manière intéressante, détail un peu différent d'origine. origine s'attache vraiment à l'intercession, à, la, à oui. hein, la dimension de voilà. Et, et, et Thomas regarde de près oui. ce qui concerne les, la, la victime, le prêtre, l'autel, ce que tu disais Frère Renaud tout à l'heure, vraiment la, la réalisation du sacrifice. Comment le Christ, en fait, toute sa passion, c'est un rituel sacrificiel oui. hein. — Voilà. Mais c'est paradoxal, puisque ni les Romains qui l'ont crucifié, ni, ni Pilate, ni aucun n'était prêtre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment... c'est la dimension que Jésus, volontairement, a donnée à sa passion. Oui. C'est entièrement son initiative à lui. C'est pas... bien voilà. ceux qui le faisaient ne savaient absolument pas ce, ce qu'il faisait. Exactement. Et, et en fait, il faut avoir la foi... Il faut avoir notamment l'épître aux Hébreux pour, pour être capable de lire, dans ce qui se passe dans la Passion, la réalisation de ce sacrifice d'expiation. C'est vraiment une condition indispensable. Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit celum et terram.